sont financés et sont maîtrisés par des sociétés de projets intégrant les collectivités qui ont une gouvernance suffisamment forte pour pouvoir dire euh, il n'y aura pas plus d'éoliennes, le territoire n'en veut pas, oui, mais... et pour pouvoir maîtriser dans la durée, puisque... La société, quand, quand la délibération, alors je ne sais pas ce qui s'est passé, elle est, je ne me suis pas renseigné, c'est la société Neohen, etc. C'est la même. Je, je, et, et encore une fois, pas, je, je, je demande vérification ah bah, par rapport au préfet voilà. et si ça ne s'est pas fait, etc. Mais, je, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur la société Solanval, euh, il y a euh, une décision à l'unanimité prise par la représentante du territoire. Du territoire qui est Madame Babou, qui choisit à l'unanimité le nom d'éolienne, et comme sur toute la durée de vie du parc, cette gouvernance est maintenue par les collectivités, ça veut dire que sur toute la durée de vie du parc, si le développeur privé souhaite élargir le parc, les collectivités représentées par les élus pourront dire stop, on en a assez. Et c'est comme ça que le territoire maîtrise on a le 90%, développement. On a 90%, on a 90%.